C'est parti, les amis, pour acheter à peine prendre Merci d'avoir visionné des certaines choses de vidéos que ce qu'on avait fait nos, nos prend avec Mathieu des spéciaux etc voilà donc euh, c'est la fin d'Happen Prank aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire d'Happen Prank hater. là il y a un an donc voilà maintenant on vous dit tout avec Mathieu voilà qu'est-ce qui s'est passé que nos vidéos sera postée dans Slash Ben Live où, où et où il y a les titres qui s'appellent, je vous dis tout. Il y avait des certaines choses parties. Voilà. <rire> Maintenant pour pour le spécial, pour le vidéo énormément spécial, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Je vous dis à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer. Par, euh, par la première, par les sorties qu'on avait fait. Voilà, j'ai pris le point de rendez-vous. Voilà, si j'ai le ballon, j'étais allé au stade de Girlande où j'ai invité euh, le sport adapté en métro. Voilà, l'équipe c'est ça, je sais pas où il vient d'être. Voilà, ils m'ont donné ça, m'a donné ça. Voilà, merci pour ce cadeau. voilà C'est Nike, euh, je sais pas comment s'appelle. Il y a une marque de FIFA dessus. De la qualité. Bon, ensuite. La Merci le patron d'avoir donné ça. Il y avait le sac. L'écharpe de l'oreille il y avait l'échappe de de ensuite la mesure je ne sais pas comment on, comment ils voilà il y avait ça après le stylo le stylo comme d'habitude il y avait il y avait marqué euh, la montagne La balle anti-stress voilà pour détresser pour détresser pardon au final la clé usb de 20 giga que j'aime que j'ai regardé sur ma pesto je veux dire que celui-là ce n'est pas nouveau ça voilà c'est comme ça il y a le chapeau. Voilà, il est comme ça. Voilà, ça représente comme ça. Voilà. Je veux dire que si tu vas, celui là, je vais ranger tout ça. Je vais ranger tout ça. C'est bon. C'est comme ça, sinon il va tout péter. Voilà la voilà. joie choc, une ne fonctionnera plus. Tout c'est parti de la commande du joystick, si ça si, etc. C'était il s'est attrapé de liquide, maintenant il fonctionnera plus. La PS3 je suis pas très parti. Ah, il voilà, a fuck! La pièce 3000! Il est comme ça. Voilà, bouton, comme d'habitude, il est il n'y en a pas. Il est. L'indicateur de voilà, il est comme ça. Ah. Des, des, des ports comme d'habitude voilà je vais vous dire que um, noja et um, m69 officiel m'ont répondu de, de cette question je dit, pourquoi euh, en premier en premier Noah me dit pourquoi j'ai perdu jpeg euh, entre parenthèses depuis mon premier live de 2019 parce que j'ai fait une mise à jour trop tôt voilà sur euh, officiel voilà aujourd'hui on a rattrapé par hybride film vert Hybrid film vert permet euh, de rattraper le jive au lieu de prendre ce officiel là voilà, maintenant c'est au custom film Ce n'est pas la vraie, donc euh, c'est pas la vraie originale des MBC. Ça doit être euh, customisé. Voilà, par exemple ça comment ça s'appelle je veux dire. Ce fond, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, Celui-là maintenant il est en rouge. Oh, je suis mal au crâne vous voilà, dire euh, pour acheter une première heure c'était bien passé pour bon, ces certains vidéo. voilà que le premier que je vois il y avait une c'est un anglais une anglaise je sais plus qui qui viennent de nous arnaquer avec les mauvaises, les mauvaises pouces bleus maintenant ça dégage pas que parce que je vais m'énerver nous ce qu'on fait faire on veut des, des bonnes pouces bleus des meilleurs pouces bleus dans ces 12 vidéos voilà ça c'est nickel voilà je dire que je veux dire que voilà Oh On a, je, je vais envoyer, je les liens, etc. Là, pour nous, et aussi Sébastien, ça se ça, ça fait faire. C'est se mettre les avertissements pour YouTube. Voilà. Je vais vous poster cette vidéo. Regardez. voilà voilà voilà euh, pour les affaires, petitement voilà pour éviter que, que les mineurs soient face euh, des problèmes aux aux aux youtubeurs voilà Mais je vous dire que six sons, <rire> on a pranké euh, à troll non. on a fait des plaques à troll euh, à, à pas le à pranquer mathieu m'a dit ça pranquer pranquer pranké ma bah, ça ça n'existe pas je cherche à chercher de deux l'éditionnaire la rousse coque d'instruction ça a terminé voilà je veux dire qu'on a fait des blagues voilà ça c'est correct à troll à six à troll à sixons, voilà et maintenant, Sébastien a pété un câble. C'est le dernier coup de c'est pas qui va défoncer ma caméra. J'ai dit, ma PS Vita. Et maintenant, j'ai mon iPhone. Mon iPhone SE. Ah bah, ben, j'avais pas, j'ai gardé dans ma poche. Maintenant, j'ai ressorti avec. Voilà, je vais vous montrer la PS Vita. Je vois pas de niveau noir. J'espère ça représente... Bon, tant pis, on va ça ça, tard Je vais vous dire que cette m'a dit comme ceci des avertissements Je vais vous poster ça. Regardez. là Tiens, Revoir, ouais. euh, Tiens, Mickaël oh, Pouge Arrête de filmer mange d'abord De toute façon si je vois mon visage dans ta, dans ta, vidéo, ah, ta vidéo, je la fais sauter. Voilà, c'est terminé. Voilà. J'espère euh, que vous avez. si vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Je vais finir par couturer ma chaîne. Comme ceci, l'avertissement vient de créer en mars 2019 je sais plus bon c'est à partir voilà à péter un câble dans, dans dans la fin à la fin de tu dire euh, saison 1 tu sais de la série 2018 de la fin de série 1 de la saison 2018 pardon il y avait il y avait Wendy il y avait Monica Marco, Marine, Anderson, Sébastien, même. Sébastien et puis Léna, c'est bon, euh, Invité. ça peut être connaissance, M69 officiel et moi, voilà, nous en sommes très, on est immense nombreux, on est très très très immense, nombreux ici, voilà, c'est dur à faire des pranks, voilà, il prend que des caméras cachées, voilà, par exemple, j'ai accroché là, et puis, j'ai caché avec du papier, je sais pas si j'en ai, donné... euh, bon, je prends aussi là, quand même, voilà, j'ai caché l'écran, j'ai caché l'écran, voilà, comme ça, j'ai caché l'écran, voilà, comme ça, mais on a réussi, c'est <rire> Vous dire que parce que voilà, c'est bien qu'à passer <rire> tout le monde sont en colère contre moi et avec Mathieu. Voilà, bon, je vous dis qu'on arrête avec 600 euh, les filles des 600 et c'est à ça, c'est terminé. Maintenant. On va s'arrêter là parce que, parce que ça prend du temps. Voilà, pour Ben Prank et d'autres, ça va être fini pour moi parce que parce que les garçons de mat des cousins de Mathieu vont me défoncer et j'ai décidé que je vais mourir voilà prenez nous si jamais euh, si jamais euh, si les cousins de Mathieu n'étaient pas là où ils sont là on va faire quand même sauf que on va faire très attention au suicide. Voilà, voilà, c'est terminé. Pour une vidéo très spéciale, c'est ce qu'on va faire. On a présenté nos voitures. Il sera mm. représenté dans notre chaîne. ou va poster avant l'anniversaire. Après l'anniversaire de la HAPN Prong Leader. HAPN Prong Leader à un an. Voilà. Je vais s'arrêter ici parce que, voilà. On va dire, tout ça... En, en live voilà on a live pas en live sinon on va ce qu'il y